Le phénomène des inondations au Gabon, une situation qui accable plusieurs familles qui se retrouvent les pieds dans l'eau à la moindre tombée de pluie. Pour certains Gabonais, cela est la résultante des changements climatiques. Un point de vue battu en brèche par Marc Ona Essangui, spécialiste en environnement. On parle des changements climatiques sans pour le temps savoir exactement de quoi on parle. Mmh. Parce que ça devient une chanson au changement climatique, au euh, euh, marché du carbone, euh, mais on ne sait même pas de quoi on parle. Mais comme on le dit, tout le monde le répète. Euh, Est-ce qu'on connaît le phénomène de, de, de, de pluie euh, maintenant Non. Il y a toujours plu au Gabon depuis l'année hein. On a toujours eu des grandes pluies. Euh, euh, parfois même, euh, il y a des, des frelons qui tombent mm -hmm. au Gabon. Ça n'a rien à voir avec le changement climatique. C'est le climat que nous vivons au Gabon. Ça veut dire que quand il pleut, il faut s'attendre à ce que les eaux de ruissellement aillent quelque part. Il faut prévoir le système de canalisation. Selon Marcona, les populations sont victimes de leur incivisme et la malgouvernance des autorités. Pour ce qui concerne l'Ipleville, ce sont des eaux usées qui n'arrivent pas à trouver le bon chemin, qui finissent par inonder les zones habitées. J'accuse le gouvernement d'être responsable de cette situation parce qu'une ville non-assainies, où les canalisations sont complètement bouchées et où les populations sont venues s'installer euh, sur les lits de rivière, de ne pas avoir plus ces responsabilités. Il y a aussi le civisme, parce que si les ordures ne sont pas bien gérées, beaucoup de citoyens sont obligés de les rejeter dans les, les, les caniveaux. Et là aussi, et là aussi, il y a une instruction civique. Le niveau d'insalubrité de la ville expose des populations à des risques d'épidémie. Et ça occasionne même des pathologies. Vous imaginez toutes les personnes qui vivent aux côtés de la, la décharge de Mingoubé, d'ici quelques années, il y aura des, le taux d'infection pulmonaire très élevé. Tout simplement parce qu'on ne veut pas prendre nos responsabilités. Le recyclage des eaux et des ordures pour leur retour dans les circuits de consommation, voilà selon Marc, Ona et Sangui, la solution aux problème d'inondation et de pollution.